Jailor. Parapara para para para para para para. On ouais. va faire une dédard. Mais c'est quoi ce <rire> <rire> c'est quoi ce dédard de ces marres Qu'est-ce que c'est que ce dédard vide Des darts c'est quoi okay. Il y A quoi En face Non ok. Ok Franchement c'est bien... ...de lancer une fiole à côté d'un moteur. Non, tu vas libérer maintenant Les gars, vous êtes pas sérieux, hein Ok. Va falloir penser à faire un truc maintenant, hein. Elle passer en P2 à cause de vous, hein. Oui! Elle est passée en péril. Et là, ce que j'ai fait, j'ai anticipé. Oh là, elle aussi elle a anticipé, elle a contre-anticipé, très. Bien. Plus de vitesse, plus de vitesse, vitesse! C'est ai l'arme, pas okay. Oh, bien vu, ça C'est mort pour elle. Franchement, bien vu. Wow Eh hey, mon gars Tu m'as tenu ah, franchement, elle a inversé la tendance de la game, hein. Franchement, jolie, hein. Rien à dire, Rien à dire. Un gènes, là, qui peuvent peut-être jouer, là. Ok, il y a... Oh, un gène. Un gène, un totem. Nul, pour moi. Elle est pas hyper avancée hein. En fiche on va utiliser le tour et jouer ici hein. Ok D'accord on a On voilà, est en face là Oh, c'est ce moteur là, j'aurais pas dû leur laisser faire. Franchement, enfin, celui-là, celui-là, celui-là. C'est pas bal le balo, hein, celui-là. Ah, un truc que j'ai oublié de faire, c'est lâcher une fiole de vitesse euh, sur, euh, sur elle avant de la ramasser. jamais, ça aurait été la doublette, ça aurait été trop marrant. Vous okay. comment ils sont allés vite là. Okay. Allez, donne-moi la vie. Ah oh, trop court. Top Une bête hein Ok, super. C'est fait, au moins. La fiole jaune me fait aller plus vite. Bien vu, ça. Ouah, wow, mais comme elle me tient, elle Mais comme elle me tient C'est hyper violent, hein. Vous avez vu comment elle me.. Wow J'ai qu'une seule fiole. Elle a pas de palette. Franchement elle me tient mais genre. Ouais, okay. Toi, t'as un des dardes. Mais ça, ça sera pas suffisant Oh Non, pas... je vais pas... Qu'est-ce que tu fais Mais mec Je crois que j'ai jamais vu une save J'ai jamais eu de save en face de moi J'ai jamais eu de save comme ça Ouais, jamais Ok, nous avons les deux. Ouais, bah viens, viens, viens. C'est quoi, viens Viens, viens Ouais, t'as raison, viens. Toi, tu as vu le petit totem Toi, tu sais ce que ça veut dire Okay. <laughs> wow see. pas le sel, hein. Ouais, <rire> hey, faut, faut assumer au bout d'un moment. Enfin, même moi, je suis, je suis beau joueur, t'es quoi. J'arrive. Vous avez dit que je vais gagner 100, pas Ah Michael, hein. quoi neuf Qu'est-ce que tu deviens <rire> Je laisse une chance à Bill parce qu'il a fait une, un sauvetage mon gars. Par contre, tu restes à côté, t'es insane. C'est ça Oh, vas-y. Vas-y Incroyable.